Bonjour, comment ça va <rire> Alors du coup, on a la flemme maintenant qu'on a réparé, on a fait son ratio et tout On considère qu'il n'y a plus de boulot Et tu crois que t'es là Pourquoi C'est incroyable ça Ils viennent, ils croient qu'il n'y a plus de boulot. Et fais-moi ton dédarbe. C'est fou. C'est la pire course-poursuite. La pire course-poursuite. C'est vraiment moi qui suis en T1. <rire> moi qui suis en T1. Elle qui bouge pas. Ok, 1, 2. aucun trigène. Si, là. Oh, C'est l'enfer cet endroit. Mais... Voilà, merci beaucoup quand même. Euh... Le petit saut. Palette. Ouais. <rire> ça c'était très drôle Ça c'était très drôle Ça c'était giga drôle Ça, <rire> ça, ça, ça c'était marrant <rire> L'autre elle a dû fuir Plus impossible Alors oh, elle est tort de s'en priver Ah tu sens qu'ils... Tu sens qu'ils jouent pas ensemble. Par contre, c'est... Bah, ça met tellement toute la... Mais qu'est-ce que... Mais monsieur, il faut pas faire ça qu'est-ce que... Faut pas faire ça Scotch qui remercie le mauvais. T'es pourquoi pas hein. Et l'autre, elle reste là. Ok. On finit le moteur. Après, c'était un bon move parce que du coup... Euh elle a fini son moteur. Allez palette. Elle va sauter. Il y a des moves que je comprends pas forcément. Là fait tomber la Ok. Là elle va faire tomber la palette. Elle est obligée. Voilà. Elle est obligée. Bah, ils sont en train de forcer les moteurs là. Ok. Et il va passer en P2. Ils sont en train de forcer les moteurs, ils vont finir les moteurs. Hein. Ok. J'ai pas fait attention, ok. J'étais trop concentré dans le... Oui. Mmh, mmh, mmh. Palette. Ah, ça va être compliqué pour elle. Hein. Le moteur là-bas, il est fait. Est-ce qu'en face il est en train d'être fait ou... Ouais, chaud. Je vais pas avoir le temps. Oh, joli, joli, joli. Oh, je vais en avoir qu'un seul. Quel hommage Quel dommage. Qu'un seul ou zéro ou zéro. Mmh. Ok, ok. Mais qu'est-ce que... Je ne comprends pas ce que vous faites Je ne comprends pas ce que vous faites. Je ne comprends pas. Je... Voilà. Osons les mots, je ne comprends pas. C'est Jay. on voit ce qu'ils font. C'est le Polo Coelho, comment tu vas Merci pour les 18 mois. Très, très grand merci à toi. Merci infiniment. Ok. Ok, ok. Premier qui arrive à la porte a gagné, hein.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 Ah, celui-là, il est à moi. Hein. Tu viens avec les risques euh, qui s'imposent. Hein. Ah. Est-ce que j'ai vu un cucu là Ah, ah oh, je te vois. Ah, oh, je t'avais prévenu Je t'avais prévenu Oh, je t'avais prévenu Oh, je t'avais prévenu oh, je <rire> je t'avais, je t'avais prévenu. prévenu. C'est très très, très, très satisfaisant. C'est très, très satisfaisant. <musique>